Pour te rendre sur l'ENT du collège, l'espace numérique de travail, il faut d'abord que tu te crées un compte Educonnect. Donc tu tapes Educonnect, tu cliques sur ce lien education.gouv, tu te retrouves sur cette page ici. La première fois, ton professeur t'a donné une feuille sur laquelle il est marqué ton identifiant et un mot de passe provisoire. Ton identifiant, il est de la forme p.nom de famille avec éventuellement un ou plusieurs chiffres derrière. La première fois, tu mettras donc le mot de passe provisoire et par la suite, tu vas changer ce mot de passe pour le mettre sous la forme première lettre du prénom, première lettre du nom de famille, date de naissance, point d'exclamation. Le point d'exclamation, il est en bas à droite du clavier. Donc, j'écris première lettre du prénom, point de famille, le mot de passe provisoire qui m'a été donné. On m'informe, pour accéder à vos services, vous devez modifier votre mot de passe. OK. Donc le nouveau de passe, on a dit première lettre du prénom, première lettre du nom de famille, date de naissance me dit que c'est moyen, le mot de passe doit comporter au moins une majuscule, au moins un caractère spécial. On remplace par un point d'exclamation. Ok, ça marche. Donc, on me dit, confirmez votre mot de passe. Je le réécris. J'ai donc réécrit mon mot de passe, si ça correspond, il n'y a pas de souci. Ma date de naissance. Alors, on me demande d'abord euh, l'année, puis le mois le jour, OK. Email facultatif, donc je ne le mets pas. Activez votre compte, j'active. Vous pouvez maintenant accéder vos services en ligne, OK. Maintenant que j'ai créé mon compte EduConnect, je vais à nouveau sur un moteur de recherche. J'écris Argos 2.0 et je vais donc aller rechercher Argos 2.0 qui dépend de l'Académie de Bordeaux. Je me retrouve ici, connexion. Tu vas donc arriver sur ton UNT osé, sur lequel il y a différentes briques, à repérer en particulier Pearl Trees. Tu cliques sur Pearl Trees. Tu arrives sur ton bureau Pearl Trees. Normalement, tu as un lien vers euh, Devoir fait de l'année dernière. Donc celui-là, tu peux le mettre à la poubelle. Et puis tu as des collections de travaux partagés avec le prof. Tu vas les mettre dans une archive, c'est-à-dire que tu cliques sur collection, archive 2020-2021. Tu cliques sur la première de ces collections, tu attends un petit peu, elles y viennent toutes, et tu mets dans archive 2020-2021. Et pour faire euh, cette section, tu peux cliquer ici et mettre nouvelle section. Cette série d'archives, tu peux les mettre dans les archives. Maintenant, tu dois commencer par mettre un lien vers euh, cours en ligne de ta classe de cette année. Un professeur a dû t'envoyer un lien. Donc là, par exemple, Bruno Verne vous a envoyé cours en ligne 4e B. Je dis OK. Et donc, ce raccourci, c'est un raccourci, on le voit, ces petites flèches-là, vers cours en ligne 4e B arrive sur mon bureau et me permettra d'accéder à tous les, les cours en ligne de toutes les matières. Pour revenir, je fais sur précédent. Et maintenant, il me reste à construire les collections pour chaque matière. Et si j'ai bien fait les choses, euh, à la fin, j'aurai donc un, une collection pour chaque matière. Je vois les petits bonhommes qui montrent que c'est partagé avec mon ou ma prof. Et il y a le petit cadenas pour montrer que c'est une collection privée. Avec mon prénom, la matière, ma classe, travaux partagés avec le ou la prof. Voilà